Salut à tous, c'est Aurélien Fontenois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans ma ville, à Grenoble, et je vais lancer des défis aux gens. Ils vont tenter de gagner de l'argent en trouvant le prix exact de mon vélo, ou alors en faisant un défi genre tenir en équilibre, faire des roues arrière, voilà. eux qui vont choisir action ou deviner le prix de mon vélo, c'est parti. On va trouver les premiers passes. J'ai un défi pour vous, vous pouvez gagner de l'argent, il n'y a pas d'arnaque, juste gagner de l'argent. Deux possibilités, soit vous trouvez le prix exact de mon vélo en 30 secondes et tu repars avec 20 euros, soit tu tiens 10 secondes en équilibre, pars aussi avec 20 euros. Tu préfères quoi T'es mm -hmm. plutôt sportif ou intellectuel, il est intellectuel Voilà, on va te laisser 30 secondes, le prix exact de mon vélo. Est-ce que tu sais déjà ce que c'est comme vélo Je ne sais pas, il y en a 10, il n'y a pas de sel, regarde. Ça sert à monter sur des obstacles. C'est un VTT trial, le haut de gamme, ce qui coûte le plus cher dans le VTT trial. Allez, c'est parti. Vas-y, je te dis plus ou moins. 1000 c'est plus 2000. c'est moins euh, 1500. 500. 500 c'est plus 1750. 1750 c'est plus temps. 10 secondes 1850. 1850 c'est un peu plus 1900. 1900 c'est plus 2 secondes. 1 0. Le prix exact c'était Bon, désolé mec, bien joué. Est-ce que tu veux jouer Cette fois-ci on a fait le prix. 10 secondes en équilibre, c'est 20 euros. Allez, Allez, tu peux essayer. De toute façon, tu que 20 euros à gagner. Au pire, tu gagneras. Donc l'idée, je te montre, c'est tenir vraiment en équilibre. Donc tu freines des deux freins. Et après, il faudra pas bouger. Hein. Ok Allez. Allez, faut il faut qu'il tienne 10 secondes pour gagner 20 euros. Allez, c'est quand tu veux. Allez, 1, 2. Dommage. À bah, toi, hein Si, aux filles est-ce que tu veux trouver le prix Par exemple, le prix de mes pédales. Le prix de mes pédales, pour t'aider, c'est des pédales qui sont en aluminium avec un axe en titanium. Donc encore une fois, on est sur le haut de gamme de la pédale là. T'as 30 secondes. Allez, c'est parti. Euh, 60. 60, c'est plus. Euh, 80. 80, c'est plus. Euh, 99. 99, c'est juste bien joué. C'est le jeu, donc tu pars avec 20 euros. <rire> tu vas pouvoir te payer l'apéro cet après-midi. Oui, voilà, c'est cadeau. Merci. Merci à vous. Merci. Bon après-midi les gars et les filles. Salut ouais. Bonjour, vous allez bien Profitez oui. du soleil, il fait beau Est-ce que vous voulez jouer à un jeu Deux choix pour vous. Trouver le prix exact de mon vélo en moins de 30 secondes. Je vous dis plus ou moins, c'est le juste prix. Ou alors faire un petit défi sportif avec mon vélo. Sport ou devinette, c'est vous qui choisissez. Le plus facile. Alors pour moi c'est le vélo, mais pour vous je suis pas sûr Vous l'essayez Allez 10 secondes en équilibre comme ça je vous fais un petit exemple Je comme ça en équilibre, je vous demande pas lâcher la main hein. Allez 20 euros à gagner, 10 secondes en équilibre les deux freins bloqués, vous faites pas mal hein. Allez c'est parti, il y a du monde pour vous encourager hein. Allez 1, 2, 3, ah dommage Bien joué à vous quand même, faut avoir l'habitude Tiens joli, 4 secondes c'est déjà bien Merci beaucoup On va aller voir les gens juste à côté, tiens, ils ont encouragé, en plus ils ont bu, ils sont en pleine forme. Bonjour, voilà, ça va, peut mois après la bière. Vous avez entendu le défi, vous avez deux possibilités pour gagner 20 euros C'est soit trouver le prix exact de mon vélo en moins de 30 secondes Soit faire un défi, je vois que vous êtes sportif défi sport. défi sport Alors 10 secondes en équilibre Comme la dame tout à l'heure, il faut tenir 10 secondes Les deux freins bloqués, il ne faut pas avancer On va compter avec vous ça pas Moi je, mets, je, je mets <rire> ah, ah vous avez un petit accent Oui, on C'est du, ah, du Québec C'est du Québec Profitez Grenoble, ouais. ça vous plaît Oui, on a mis Alors on met des... <rire> si vous mettez des voyez, Je vous tiens un petit peu au début, je suis ouais, sympa Dès que vous le sentez je vous lâche et c'est 10 secondes Allez 1 Allez un deuxième essai Je vous tiens un petit peu 1 2 Dommage Madame peut essayer aussi Oh mais vous pouvez essayer Vous voulez essayer Non on va changer de défi On va faire un autre truc parce que je vous sens sportif c'est ça Vous arrivez à monter sur le mur là, avec mon vélo Je vous donne 20 euros vous Prenez un petit peu d'élan là d'ici et Vous montez sur le mur Sans poser le moindre pied au sol C'est 20 euros pour vous Vous faites pas mal hein Normalement le casque est obligatoire Ça sent pas très bien ce soir là Ah il y a un début Il y a un début bah écoute, il va partir avec mon vélo. Ouais, ça a l'air bien là. Vous êtes euh, apte à monter sur le mur là, non Non Bon, oh, merci d'avoir joué. Merci. Salut les gars. Est-ce que ça vous intéresse de gagner 20 euros Payez votre petit repas sushi là, ça peut être sympa. Soit vous trouvez le prix exact en moins de 30 pas. secondes de mon vélo. Soit vous faites un défi sportif avec ce vélo, genre tenir 10 secondes en équilibre, faire une petite figure. Ouais, mais, non, mais y a choisi. pas de sel, c'est un peu chaud quand même. Y'a pas de sel, hein, mais ouais, c'est fait euh, pour. Ouais, donc, vous trouvez le prix exact de mon vélo en moins de 30 <rire> secondes. Ça vous va Vas-y Laisse-le regarder, je te donne un indice. C'est le haut de gamme du VTT Trial. Cadre en aluminium, fourche en carbone, guidon en carbone, pédale en titanium. Allez, c'est parti. Alors 4000. 4000, c'est moins. 3000. 3000, c'est moins. 2000, c'est moins. 1000 c'est plus. 1500. 1500 c'est plus. 1700. 1700 c'est plus. 1800 c'est plus. 1900 c'est plus. 1990. Popo, oh, oh, oh, il a juste pris 1990. C'est ça le prix, bien joué, tu repars avec 20 euros, donc voilà, je te paye ton plateau de sushi. Ça fait plaisir. Ah oh bah merci. Voilà, cadeau. Ça va, qu'est-ce que tu vas faire avec les 20 euros Et eh ben, qu'est-ce que je vais faire Je vais m'acheter des consommables pour ma moto. Ah Parce que là, le motard moto, Ouais le beau temps revient. T'as quoi comme moto Bah tu l'as non je vois l'équipement et tout là. Euh non là c'est la moto d'un pote. De mon pote. Okay. la mienne elle dort encore. Euh, ouais des consommables sur une SV 650. Bah les motards voilà on fait plaisir on achète des pièces. Ton pote justement... <rire> cette fois-ci il a trouvé le prix donc là on peut plus continuer sur un... Ah, trouve bien. le prix, il va falloir que tu te mettes en plus tes motards donc euh, normalement tout ce qui est vélo tout ça l'équilibre <rire> tu, tu peux le faire. T'as que 20 euros à gagner, au pire tu tombes à, à 20 euros ça 20€. peut payer l'hôpital ou pas. Enfin, voilà. <rire> Tiens, alors je te montre, j'ai mal à la main mais je vais essayer de te le montrer tiens 10 secondes en équilibre les deux freins bloqués comme ça tu veux tu peux essayer non, non, si non, tu n'y arrives pas tu me rends les 20 euros <rire> Ouais, c'est comme la moto on bu un peu de bière aussi. ils ont bu un peu de bière alors ça faut pas alors, le dire, euh, le pas pas dire. voilà justement des fois ça détend un petit peu on va t'aider on va compter vite allez quand tu veux 1 2 3 Dommage, tu bah, me dois 20 euros du coup. <rire> non, je plaisante. Bon, bien joué les gars, en tout cas 20 euros. Allez, si vous êtes sympa, ça fait 10 chacun. Ouais, ça, ça vous paye Merci. un petit peu de sushi. Merci les gars, bon après-midi. Bon, voilà, on est de retour sur Grenoble. On est tout en bas, on était là-haut, juste derrière moi. Allez, suivez-moi, c'est parti. Est-ce que ça vous intéresse de gagner 20 euros faut juste trouver le prix exact de mon vélo en moins de 30 secondes. vous intéresse Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est comme sorte de VTT Non. Non, vu, il n'y a pas de sel, c'est un peu particulier. pas C'est un VTT Trial, ça sert à monter sur des murs. Je te dis plus, je te dis moins. C'est un peu comme le juste prix. Si tu arrives, c'est 20 euros pour toi. Ok Allez, je lance, tu regardes, c'est pas de la triche. C'est parti, vas-y. 200. 200, c'est plus. 300. 300, c'est plus. 400. 400, c'est plus. 600, c'est plus. 800, c'est plus. 1000, c'est plus. 1200, c'est plus. 1400, plus 1600 1600, je t'ai dit le haut de gamme hein, du VTT Trial 1100. 1800 1800, c'est toujours plus 2000, 2000 c'est un petit peu moins 1900 1900, c'est un petit peu plus 19... 1910 1910, c'est plus 26 1930, c'est plus, 1910. 1910, plus. 1910. 1910. 1910, plus. 1950. 1950 30 secondes, désolé oh, Tant pis C'était 1000 Oh, ouais. <rire> On y était presque Est-ce que tu veux essayer Moi, je te propose, obligé les l'épreuve sportive Tenir 10 secondes en équilibre sur mon vélo Alors. Tu veux, je double la mise, je mets 40 euros si tu arrives Oh, impossible, bah, je veux bien C'est possible, regarde, regarde Je te montre une fois, c'est très simple Tiens, 10 secondes comme ça en équilibre C'est faisable Comment tu le sens Mal Mal, ouais. C'est le plus gros montant de la journée, 40 euros Allez, on croit en elle, on va lancer le chrono, 10 secondes Je suis là pour ta sécurité si tu tombes sur les voitures Vas-y, monte sur les pédales Et dès que tu le sens, allez c'est parti 1, 2 Si tu veux, une deuxième chance Franchement, pour un début, c'était pas mal je te tiens au début, allez, je te lâche, 1, 2, 3, dommage, merci, bon après-midi, yes, merci. Et les gars, est-ce que ça vous intéresse de gagner 20 euros une épreuve sportive, il faut tenir 10 secondes seulement sur ce vélo, allez, 1, 2, allez, je te laisse un deuxième essai, je suis sympa, je te donne même un petit conseil, mets ta roue avant un petit peu de travers, tu auras plus d'équilibre, comme ça voilà, tu auras un petit balancier, et même je vais te tenir un tout petit peu au début si tu veux, voilà, mets tes pédales à plat, ce sera plus simple, tu verras. C'est bon, tu le sens ouais. Allez, 1, 2, dommage, bien joué. Tu fais du vélo déjà ou pas euh, Un petit peu, ouais. T'es de Grenoble Oui, de Regarde un point fixe devant toi, comme ça tu tiens bien l'équilibre. Fais gaffe à toi, il y a le tram qui va passer derrière nous, donc quand tu veux, 1, 2, c'est chaud. Merci à toi. Après -toi. Bon après-midi Également. Bonjour, est-ce que ça vous intéresse de gagner 20 euros Il suffit de trouver le prix exact. Alors, on a fait le vélo tout à l'heure, donc on va faire la fourche. La fourche, c'est ça, donc, pour vous aider, c'est une fourche en carbone. Euh, vous avez une idée 100 euros, c'est plus. Pour te dire, c'est même beaucoup plus pour t'aider. 250 et non, c'était 449 euros. Désolé. Bon, on vient de trouver un abonné, donc il va jouer avec nous. On va peut-être lui faire gagner 20 euros. Donc, pour t'aider, c'est l'autre gamme, c'est mon nouveau VTT trial. Cadre en aluminium, fourche en carbone, guidon carbone, le haut de gamme, je te mets le chrono, t'as 30 secondes, c'est comme le juste prix, je te dis plus, je te dis moins, il faut que tu trouves, ok Allez c'est parti 3000 3000 c'est moins 2005 2005 c'est moins 2250 2250 c'est moins 2100 2100 c'est moins 1500 1500 c'est plus 1700 1700 c'est plus 1800 1800 c'est plus 1900 1900 c'est plus, 20 secondes 1999 1999, il vient de trouver 20 euros pour toi, c'est cadeau, je les sors de la poche. T'as bien fait de venir me chercher. Il est arrivé en courant pour me dire bonjour, il repart avec 20 euros. Voilà. Passe une bonne après-midi. Merci, au revoir. Maintenant, c'est à vous d'aller vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant des sorties de mes futures vidéos. N Oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu. Et si t'es resté jusqu'à la fin, commente un petit emoji vélo. Comme ça, je sais que t'es un vrai rider. Ciao, à la prochaine.